Salut tout le monde. on se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu avec. Euh, pour une game jar, avec pour thème Noël dystopique. Et actuellement, on a celui de Raelus qui est quelqu'un qui participe activement dans la communauté, et qui nous a fait. Euh... Ah, ça ressemble à un. des mineurs. Ok, je ne sais plus. Comment on joue au démineur, mais on va quand même tenter le coup. Ah, c'est Monsieur Zèbre. Click here to play. Ok. Et si je peux dire que ces jeux ont une spécificité, <rire> c'est qu'ils fait des introductions monstrueusement belles. Chapitre 1 Je suis désolé, ma mounette. Oh, so you wanna see your mommy again? Well, first you're gonna have to play a little game. It's very simple. Just match the colors in order, and I'll let you go home. Oh, oh, oh. <rire> ok. Match the color in. Euh, attends. You lost. I'll give you another chance, but it will come at a great personal cost. Oh, oh, oh, oh. Hey, il va me taper Aïe aïe aïe <rire> ah C'est pas croyable Pour avoir le droit de rejouer il faut que je me tape Refait alors 1, 2, 3, 4 Et les 3 qui clignent Et jaune Donc c'est à moi 1 Quoi What? J'ai pas compris le principe du jeu. On va recommencer. <rire> Je pensais pas me faire avoir sur un jeu aussi simple. Mais donc. Lib. G. D. X. Boum.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 Ah, mais c'est pas sérieux. Mais pourquoi il m'a fait jaune, alors Il m'a dit de cliquer sur les couleurs en, en ordre. Dans le bon ordre. J'imagine que c'est dans l'ordre qu'il m'a montré. Est-ce qu'on peut passer Oui, ok. C'est à moi, maintenant Rouge, là-haut. ah donc je dois faire juste le dernier qu'est ce que c'est que ce principe ah oui c'est vrai que je peux passer les animations <rire> allo ok Donc, ok peut-être seulement maintenant que ça commence jaune Jaune à moi jaune rouge Ok j'ai pigé le truc jaune rouge jaune j'ai le droit maintenant Allo c'est à moi jaune Ouais c'est à moi Rouge jaune Jaune rouge jaune jaune Jaune Rouge, jaune, jaune, Et jaune, vert, jaune, rouge, jaune, jaune, vert, vert. Si tu veux bien que je clique dessus, c'est bon. Ouh Ok. Une fois que j'ai pigé le truc. Au début, il met les quatre couleurs. J'ai cru qu'il fallait cliquer du coup les quatre d'affilée. Oh là là. Alors, why didn't you do the dishes like I told you? Pourquoi vous ne, tu ne fais pas la vaisselle, je crois, comme je te l'ai demandé? You cheated. There's no way you could have done that so easily. Do you know what happens to lying, cheating brats like you? They get, get punished. That's why you're here. Anyway, I have a reindeer present for you. Mais ce pas le of de you'll que Oh, oh, oh. <rire> Il me dit J'ai triché, c'est pas possible que j'ai réussi aussi facilement Aussi facilement mon œil. <rire> Et maintenant il a des cadeaux pour moi Alors Clique droit pour euh, révéler un cadeau Le nombre indique combien de mauvais cadeaux sont présents dans les 8 cases alentour. Uh, Clique gauche to... pour placer un drapeau où on pense qu'il y a un mauvais cadeau. Left click uh, plus right click juste middle click to auto-reveal from the satisfied square. Et il y a un timer qui a pas encore commencé. Ça c'est sympa, tant que je comprenne les règles. Ok, bah c'est parti. Donc il y a un mauvais cadeau par ici. Donc je peux pas ouvrir n'importe où. Il y en a un, mais malheureusement je ne peux pas savoir lequel c'est. Aïe. Ah, et c'est un des mineurs, donc ça ouvre tout. Donc il y a un mauvais cadeau près de... Il y en a deux par là, donc probablement que... S'il y en a un ici, c'est pas lui, donc c'est lui. J'essaye de me faire la logique du nez mineur. Ah par contre le temps il était à 75 et maintenant je suis à 43. Ça va vite. Euh, S'il y en a un ici c'est soit lui soit lui. Ok. Lui il en a qu'un. Lui il en a deux. Donc il y a forcément lui et lui. Hop et du coup. Un c'est lui. Ok ça c'est bon. Deux, deux pour lui ça veut dire qu'il y a lui et lui. Deux pour lui ça veut dire qu'il y a lui et lui. Lui du coup il y en a un là plus un peut-être par là sachant que lui un c'est là ou là ça je sais pas trop deux ça veut dire lui et lui ou lui ça m'aide pas il va falloir que j'aille plus vite que ça aïe je voyais le temps filer aïe. aïe aïe aïe oh, oh, oh. <rire> c'est trop sadique comme jeu <rire> pour pouvoir continuer à jouer il faut se faire taper sur la main Oh là là là là Alors on a eu un peu de chance 2 c'est à dire que lui il est forcément Et lui il est forcément grâce à lui Il y en a un par là Je pourrais en ouvrir un autre Pif Ça m'aide pas mal Il y en a deux par là Sachant que Il y en a un dans ce coin là Là il y en a deux. Ok c'est à qu'il y a lui et lui Du coup lui c'est 1 c'est à dire qu'il y en a pas là 1 c'est à dire qu'il y en a pas là un ici, ça veut dire qu'il y a forcément un là. Euh, un seulement là, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas là. Ensuite, lui il a un, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas là. Ensuite Lui il a un, c'est-à-dire qu'il y en a un là, forcément. Ensuite, lui il a un, c'est pour lui. Non, c'est l'inverse. Comment je fais pour le retirer Left click plus right click. Une... Il y a une mine là C'est pas possible J'ai fait une erreur Euh 2... Deux... On va dire lui Lui forcément Ah crotte Et là je m'étais trompé, je sais pas si ça m'aurait fait perdre Aïe oh, oh, oh. <rire> oh mon dieu ah il faut, ah, faut s'échapper maintenant Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, aïe. <rire> Il est terrible ce jeu Ok on continue au démineur 2 pour lui 2 pour lui Je sais pas trop 2 pour lui Alors 1 là par contre ça va être beaucoup ça 1 seul pour lui je dirais qu'il y en a un là et pas là Pas là Il y en a un seul ici c'est à dire qu'il n'y en a pas là Et il y en a un seul ici C'est à dire qu'il n'y en a pas là Et il y en a là Ok. Ensuite lui il y a un donc il y en a forcément une là Lui il y a un donc il y en a pas là Lui il a un Donc il y en a pas là Lui il a un donc il y en a une là Un donc il en a pas là Un donc il y en a ni là elle est là. Ensuite, là, il doit y en avoir une vu le nombre de bonhommes autour. Un. Elle est là ou là, je sais pas trop. Euh, un. Elle est par là. Pfff. Alors deux. Est-ce qu'il y en a qui mettent plus que ça Deux. Il y en a une seule parmi les deux. Ok. On va dire qu'elle est là. Ah crotte Ça va trop vite le temps, ça va trop vite. This one refused to play my reindeer games. Oh 3! Oh, 1, oh, oh. Oh, là, forcément. Ok. Keep learning 3. 3, ça veut dire. Il y en a beaucoup au tout alentours. Alors. Ah, je sais pas lequel c'est par contre 1, donc il y en a une là. Ensuite, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. Lui il est à côté d'une. Donc il y en a une soit là, soit là. Ah, il pleurniche maintenant. 3 et 3. Ah, c'est dur. Moi je dirais qu'il y en a une là au pire oh Ah oui, non, j'aurais dû. Be a good little one and take your medicine. Oh, oh, oh. C'est purement et simplement de la torture. Hein. un peu de chance pour celui-là. Deux, c'est veut dire là et là. Et donc là, il y en a pas. Euh, deux, donc là, il y en a pas. Deux, donc il y en a une autre là. Là, visiblement, vu qu'il y a le 1. Euh, ensuite, un ici, c'est veut dire qu'il n'y en a pas ici. Un ici, ça veut dire qu'il y en a une là. C'est la seule possibilité qui reste. Il y en a un deuxième par là. Vu qu'il y a un 1 là... On va dire qu'elle est là. J'ai pris un peu de risque là. Alors, un ici, ça veut dire qu'il y en a une seule par là. Il y en a une seule parmi les trois là. Non, ah, j'ai fait mauvais clic. Je m'en sortais bien, je m'en sortais bien. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe. Il est terrible, ce jeu. Ah, trop rapide. J'essaie de cliquer un peu au hasard pour ça, me libérer du terrain. Mais... Oh, oh, oh, oh. Alors. 2 Oh, ça, c'est fort. J'ai de la chance. 2 ici, c'est-à-dire qu'il y a L et L. Et donc là, il n'y en a pas. De là, c'est-à-dire qu'il y en a une autre par là. Sachant qu'ici, il y a un, un c'est-à-dire qu'il y en a une là. Ici, il y a deux. C'est ces deux-là. Donc, il n'y en a ni là, ni là. Oh non J'ai mal cliqué. Ah oh, Du coup, j'ai fait des erreurs. Je pense qu'à la you fin, lost. ça tue. Chance, oh, oh, oh, Je crois oh, oh. qu'on a bouclé dans les tortures. On va avoir le droit de tout revoir. Alors, deux. Pour... le. Je sais pas trop. Deux pour lui, ça veut dire qu'il y a lui et lui. Ici, il doit y en avoir une. Hop, ça, je pige vite le truc. Ensuite, ici, il y en a une, forcément. Donc du coup, une des deux autres, je sais pas. Ici, il y en a une, donc il y en a forcément une là. Donc là, il y en a pas. Une ici, il y en a forcément une là. Ici, on en a deux, il y en a une autre là, je sais pas laquelle. Deux, elles sont là. Donc il y en a pas là. Ici, il y en a trois. Ici, il y en a deux, donc il doit y en avoir une là. Ensuite, ici, il y en a deux. Une, deux, trois. On les a toutes trouvées. Ensuite, un ici, c'est vrai qu'il y en a là ou là. Je sais pas exactement. Deux ici, c'est une, deux. Donc, il y en a pas là. Donc, il y en a une là. Donc, il n'y en a pas là. Yes ah Chapitre 3. Vous êtes... Un mauvais enfant. Do you know why you're really here? It's not that you've been a bad child. It's because your mother never really loved you. Oh. If you can beat my ça games this time, I promise I'll let you go. But do you really want to go home now? Ah, C'est le retour de ça. Vert. Vert, vert. vert, si je peux, vert, Bleu, vert, vert, bleu, vert, bleu, vert, vert, vert, bleu, vert, bleu, vert, vert, vert, bleu. vert, bleu, vert, bleu. Ah, non. Donc, vert, vert, bleu, vert, bleu. Le vert jaune, vert vert bleu, vert bleu vert jaune rouge. V z Alors, si veux bien. Vert vert bleu vert jaune. Je peux pas cliquer. Que will you give for another chance Make your Oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je crois pas avoir fait d'erreur. Rouge, c'est facile. Rouge, vert. Rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu, rouge. Bleu, rouge, vert, zone, zone. Rouge, vert, bleu, rouge, vert, zone, zone, vert. J'ai eu un doute. C'était ça Ok, et maintenant, on continue. Ok, je vois. Euh... J'ai mal mis le drapeau. Ok, ça c'est de la malchance pour le coup. Aïe ah, yeah. oh, oh, oh, oh. Ok, on a dégagé une grande zone. Oh, deux. Alors là, il y a une mine. Trois, bah, il n'y a pas tellement de solutions s'il y a trois là. 1 euh, ici c'est forcément lui 2 sachant qu'il y a un là il en a là du coup ici il n'y en a pas 3 donc il y en a une ici et il n'y en a pas là-haut ok 1 ça m'aide pas beaucoup 1 ici ça veut dire qu'il y a forcément celle là ensuite 1 ici c'est qu'il y a forcément celle là donc là il n'y en a pas ensuite 1 ici c'est forcément celle là 4 c'est beaucoup 1 ici c'est qu'il y a forcément celle là après il me reste je ne sais pas lesquels. 2, 1, 2 forcément 1 euh, ici c'est celle-là donc il n'y en a pas là, et donc il y en a une là ok, 3 elles sont toutes là donc il n'y en a ni là, ni là, ni là il euh, y en a une ici forcément, ensuite 1 ici, ça peut être n'importe où malheureusement, 1 ici c'est forcément celle-là, 1 là, là c'est vrai qu'il n'y a pas celle-là, ni celle-là ici il y en a forcément une euh, du coup ici il n'y en a pas, à cause du 1 Tac, tac, tac. Euh, où est-ce que je peux encore attaquer Ici, il y en a deux. Une là, une là. C'est logique. Ici, il n'y en a qu'une. Donc, il n'y en a pas là. Et il n'y en a pas là. Ok, ça me fait une belle zone. Il y en a trois. Il euh, y en a une là, visiblement. Ensuite, il y en a une en haut. Je ne sais pas où. Ici, il y en a deux. Une, deux. C'est forcément ça. Deux ici. Donc, une là, une là, forcément. Et donc, euh, comme il n'y en a qu'une seule là. On est bon de ce côté-là. Ensuite, une, deux ici. Ça veut dire qu'il y en a forcément une là. Il n'y en a pas là. Il y en a deux ici. Donc, il y en a forcément une là. Ensuite, il y en a trois. Donc, il y en a une là ou là. Sachant que lui, il en a besoin. Non, pas forcément. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux déduire encore Ici, il y en a deux. Une, deux. Forcément. Ici, il y en a deux. Elles sont déjà placées. Ici, il y en a deux. Elles sont déjà visibles. Ici, il y en a deux... Et il y en a qu'une visible, donc il y en a une là. Il y en a trois sont déjà visibles, donc il y en a ni là ni là. Quatre elles sont toutes visibles. 3 elles sont pas visibles. 2 il y en a qu'une seule qui est visible. 3 il en manque une. Euh, trois ah, ça veut pas forcément dire qu'elles sont là. Trois il en faut une là ou là, sachant que ici il en a besoin de deux, donc il y en a une là. Et donc, J'ai mal déduit, il y en avait une là-haut. Oh oh oh! Terrible ce Père Noël. Oh. Alors, ici il y en a deux. C'est forcément là et là alors. Ici il y en a une. Euh, ici il y, en a... il y en a deux. Les seules options c'est ça en fait. Hop, du coup là il n'y en a pas. S'il n'y en a qu'une ici, c'est qu'on l'a déjà repéré. Il y en a deux, donc il y en a une en bas aussi. Sachant qu'il y en a une ici, parce que c'est la seule option pour lui. Du coup, il n'y en a pas là. Il y en a deux. Il y en a une seule ici. Ok, on est bon de ce côté-là. Ensuite, ici, il y en a deux. C'est la seule option pour qu'il y en ait une autre là. C'est ici. Ici, il n'y en a qu'une, donc il n'y en a pas là. Ici, il n'y en a qu'une, donc il n'y en a pas là. Ici, il y en a deux. Donc il y en a une forcément ici, ici il y en a 4, ici il y en a 3, donc il y en a forcément une ici, 4 il y en a une là ou là, je ne sais pas, 2 il n'y en a plus du coup 2 ici il y en a une autre par là, mais je ne sais pas où, ici il n'y en a qu'une, mais ça ne m'aide pas tellement Il y en a deux pour lui, donc il y en a une autre là, ensuite il n'y en a pas là, ensuite il y en a deux, donc il y en a une autre par là Sachant qu'il y en a une, tout là. Je mettrai là. Ah, crotte Ah, je me suis trompé sur le drapeau. Bon, j'ai assez souffert comme ça, moi. Non, non, je me refuse à faire ça. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, Bref. La vidéo est un peu longue, un peu longue déjà. Euh, donc, on va s'arrêter là. Si jamais vous voulez découvrir le jeu et tenter les deux mini-jeux qui sont inclus dans ce... Dans ce jeu, je vous mets le lien dans la description. Voilà, merci à Raleus d'avoir développé le jeu.